Nous devons réagir. 200 espèces animales et végétales disparaissent chaque jour. Et l'accroissement permanent de la population nécessite de puiser toujours plus dans la biomasse. Cela entraîne des déforestations massives et une production accrue de déchets qui gangrènent toute la terre. Mais au milieu de toutes ces catastrophes, l'urgence d'aujourd'hui, c'est surtout deux choses. Premièrement, Ralentir au maximum le réchauffement climatique. Et deuxièmement, arrêter la sixième extinction massive des espèces qui vivent sur la Terre. Si nous ne changeons rien aujourd'hui, nous risquons la plus énorme des catastrophes dès demain. Il y a urgence. Tout le monde le dit. Pourtant, rien ne change. Pourquoi Personne ne veut changer. Car maintenant, tout semble parfait. Nous mangeons ce que nous voulons, partons en vacances dès que l'occasion se présente, faisons fonctionner des usines, coupons du bois en masse et on a l'impression que ça pourra durer toujours. On sait bien que les glaciers et la banquise fondent, mais ça ne change pas encore vraiment notre vie. La deuxième raison en est que les changements sont trop lents pour nous inquiéter. Si vous plongez une grenouille dans une casserole d'eau froide, puis chauffez l'eau à feu très doux de plus en plus jusqu'à ébullition, l'animal finit bouilli. Cependant, si vous chauffez votre eau à 100 degrés et y plongez votre grenouille, l'animal sautera en dehors de la marmite. Nous sommes la première de ces deux grenouilles. Si les choses ne vont pas assez vite, nous ne faisons rien. La troisième raison de notre désinvestissement est le défaitisme. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas changer le monde tout seul. Les autres ne font rien non plus. Nous, en Europe, on est trop petits pour influencer les autres. Etc. Voilà ce que les gens se disent. Et ils ne font rien. Oui, c'est vrai. Les catastrophes qui s'annoncent, c'est un sujet qui fait peur. C'est un peu tabou. On n'aime pas en parler. Mais c'est pour ça qu'il faut des gens courageux qui acceptent de le faire Alors si c'est votre cas Merci de partager cette vidéo Nous avons besoin de toute l'humanité pour changer le monde Bon allez, ça tourne Ah. Et deuxièmement Arrêter la sixième extinction massive des espèces qui vivent sur la Terre. Je vois rien, je vois rien. J'ai un trou dans ma chaussette. Attends, je pose Je me suis complètement plantée. Non L'animal sautera en dehors de la marmite. J'ai perdu Bob <rire> Et on a l'impression que ça durera toujours.